Le kit de déblocage. Première chose, vous devez d'abord vous asseoir, écouter mes vidéos pour recenser ce qu'il y a dans votre vie. Vous allez savoir si vous allez prendre le kit de fondation ou le kit de déblocage ou le kit attirance. Et si vous avez les trois, vous devez prendre les uns après les autres. Il y a le, le, le kit commerce aussi, je ferai la vidéo. Première chose, tu écoutes et tu t'assois, Tu fais la liste de ce que tu veux. Après, fait y dix fois qu'elle demandé le visa pour partir dans tel pays. Seigneur, débloque ma situation. Je, me, je demande mes papiers depuis. Débloque. J'attends que mon mari me donne l'argent pour ouvrir ma boutique. Depuis l'a pas encore donné. Débloque ma situation. Ça vient avec la bougie. Je vous faites vos vœux. Donc tu déposes la bougie, tu parles. Le cadenas. Le gel, l'huile, le parfum, le sel, la poudre à boire. Il y a plein de sel, il y a le savon. La première chose que tu fais, c'est quoi? Quand tu as déjà écrit tout ce que tu désires ici, là, tu dois prendre l'eau pour te laver. Tu prends en ta douche. Tous les lavages, tu prends en ta douche avant de faire ton lavage. Le cadenas, tu vas l'ouvrir. Ok? On ne veut pas l'ouvrir. Tu vas l'ouvrir. Quand tu ouvres spirituellement le symbole d'ouverture, ça veut dire que. J'ouvre et je, ce que je vais déclarer, ça va passer. Tu allumes la bougie, tu as le cadenas, tu prends ton eau de lavage. Tu mets le sel, il y a le sel de déblocage, le sel rouge. Tu les prends, tu verses un peu, un peu dans l'eau. Tu prends le parfum, tu prends un peu de parfum, tu verses un peu dans l'eau. Tu prends le gel, tu verses un peu dans l'eau. Tu tiens ton cadenas en main. Tu allumes la bougie. Tu lis, moi, Abbé Solo, Véronique, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Tu dis tout ce que tu veux. Et tu mets aussi les psaumes à côté. Selon le son 91, 35, les psaumes de combat. Toute personne qui avait bloqué mon chemin, toute personne qui avait fermé ma, mes portes, je me débloque au nom de Jésus. Tu finis de parler. Tu appuies le cadenas, clic. Tu lances dans l'eau que tu viens de mettre tout ça là-dedans. Laisse la bougie, tu vas allumer. Et dans cette là, tu as aussi mis la poudre de lavage Tu verses la poudre de lavage avec tous les sels Ça c'était après avoir, avant avoir fait le cadenas Quand tu finis de faire le cadenas, tu fermes, tu lances dans l'eau Tu prends, mais tu le mets dans l'eau, tout se mélange Tu verses sur toi En faisant le jeûne, tous les kits, vous les utilisez en faisant le jeûne Trois jours de jeûne Le premier jour de jeûne, tu vas faire ça avec le cadenas Deuxième jour, tu fais ça avec le cadenas Après ça, tu jettes, quand tu finis le cadenas, tu jettes ah, tu prends maintenant le savon, tu ouvres. Pendant que tu es en train te laver, moi, Abbé Solo, je me débarrasse de si Tu redis ce qu'est qu ton papier ici-là. Je viens serrer tout, mes demandes maintenant par le sang de Jésus. Je déclare. Et tu dois mettre le cœur. Parce que là on met son cœur, le cœur, ça ne passe pas sur l'homme. Ça passe sur ta prière. Que voilà quand je fais comme ça, je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Amen. Tu finis maintenant. Tu verses tout ça sur toi. Tu fais généralement ton lavage, tu peux faire avec 3 à 5 litres, d'eau pas beaucoup. Pendant 3 litres, c'est bon. C'est vraiment le temps de parler. Tu finis. Maintenant, tu ne te sèches pas. Ok Tu gardes les produits ici. Le parfum, quand tu finis les trois jours de jeûne, parce que le parfum débloque-moi. Le parfum, maintenant, tu vas continuer à l'utiliser. Tu mets un peu comme ça. Voilà. Et tu mets ici. L'autre jour, une fille a dit qu'elle a pris ça. Elle est pas trop boulot. Elle utilise Sa patronne vient lui dit que tu as mis quoi sur toi Il n'arrive pas à te contrôler aujourd'hui. C'est le parfum débloque -moi, moins qu'elle a mis sur elle. Donc, tu mets ça comme ça en journée. Tu finis, tu prends l'huile, tu te honnes avec, quand tu te laves jusqu'à l'eau à sécher sur toi, tu te honnes avec l'huile, ça c'est l'huile de déblocage, tu fais ça pendant tes 3 jours, et il y a la poudre à boire dedans, dans la poudre si tu mets en 3 litres d'eau, tu fais bouillir, après tu laisses ça refroidir, tu filtres, tu bois ça un verre matin, un verre soir jusqu'à ce que ça finisse, ça c'est pour nettoyer, si il y a quelque chose, dans le ventre, ça va sortir, donc ça c'est le kit de déblocage, quand tu fais maintenant et que ça finit, tu finis tes 3 jours, tout le sel qui reste là, tu utilises ça, tu te laves jusqu'à ce que ça finisse, voilà. Vos doléances, chaque jour que vous faites votre lavage, vous lisez ça. Et ne faites pas pendant que vous faites vous. Vous avez les règles. Parce qu'on se purifie pas pendant ce temps-là. Ça ne servira à rien. Le cadenas, on jette. C'est tout. Vous voulez la bouche jusqu'à ce qu'elle finisse. Donc, tu peux faire ça aujourd'hui. Le lendemain, tu peux encore. Après, quand tu finis ton rituel, tu éteins. Après, tu brûles encore jusqu'à ce que la bouche finisse. Voilà. Ça, c'était pour le kit de déblocage. J'ai bien pensé que le parfum et l'huile, vous... tout ce qui reste, vous utilisez après jusqu'à ce que ça finisse. Voilà. Ah, C'est quand on a une situation particulière qui est bloquée. Vous, vous, vous, vous visez que cette situation-là. OK. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, bon, complétez avec d'autres kits. Si après t'es débloqué, tu vois que tu veux faire l'attirance ou tu veux faire la fondation, tu peux, tu peux acheter ce kit-là. Merci.